Coucou YouTube On est le lendemain du 24h, je suis encore un peu perdu, mais ça m'empêche pas de faire de la 1 contre 3, et je tombe dans un lobby où il y a que des mecs tryhard qui jouent à la NZ. Qu'est-ce que je fais Je joue à la NZ moi aussi. Comment ça va se passer Je te laisse regarder. Peace, abonne-toi, like. Oh. Impatient de voir le duo avec Kenny, ça, ça va être giga. Ça va être bien de ouf. On va, on va être euh, pépite, comme on dit. Euh, J'essaie de faire de l'argent, chat. C'est plus dur que prévu sur cette map. Peut-être que le collègue, là, il a... Il a quelques trucs sympas. Ça joue tranquille, chat. Ça joue... Ça rush pas. Ça joue les lignes. Il y a vraiment une caisse qui tombe, là, dans le truc Il y a un mec, il a tellement looté vite, il a déjà la caisse. Putain, mais évidemment. J'ai looté tout le secteur, il manque 100 balles, les gars. T'imagines, tu lootes tout un secteur, il te manque 100 balles. Vas-y, je vais ouvrir ça. Oui Oh, chat, j'ai oublié de vous dire un truc. J'ai lancé... J'ai lancé en trio. Sauf que je viens de tilter un truc. Est-ce que vous avez tilté vous aussi suis je tout seul Est-ce que vous avez vu par où ces putains d'enfoirés sont sortis En gros ils ont fait le tour derrière moi Ah les bâtards tu vas pas tenir à 3 Si, mec. sous-estime pas. Putain, je vais jouer avec Kenny après, c'est vrai que... ça enfuit. J'ai pu complètement exploser leurs potes Et euh, ils en ont rien à carrer Ils sont barrés C'est l'autre équipe de 3 qui me traque ça. C'est pas l'équipe que j'affronte depuis tout à l'heure. Ça se voit que ça joue un peu sa vie ou que ça joue fort chat Si je joue contre des tryharders, je suis obligé de jouer très lentement. Commettre le moins d'erreurs possible. La zone de le dans la... Elle est vraiment trop dure cette arme Pouvez Trouvez pas chat c'est la NZ Ouais, c'est la Z. Elle est plus forte sur manette. Je pense que n'importe quelle arme x3 en soi, c'est meilleur sur manette, mais... Euh... Là, je, je joue tellement tranquille, les gars. J'essaie juste de les punir, en fait. Regarde ça, les gars, ils sont trois dans une maison, hein. C'est important de... Dès qu'ils sortent, tu peux les châtier les mecs. C'est ouf hein En termes de plaques et tout tout ce que ça te coûte hein. T'as regardé ce kill chat. Il y du GG chat. Canon rafale tu vois. C'est ça qu'on veut, chat. C'est euh, ce qu'on veut, c'est on punit. J'ai je... fait je sais pas combien de dégâts juste avec un chargeur, par contre, c'est un Hop. Je suis bientôt à 6000 de dégâts alors que j'ai que 12 kills. Ah là, je, là, je suis en train de camper. Les gars, je suis en train de camper, mais comme Jaja. Ouais, c'est intéressant, hein. un gameplay lent face à des teams de trois. Face enfin, à des teams de 3 qui jouent leur vie, tu vois. Est-ce que vous avez vu qu'un sniper est juste là et qu'un autre mec est juste là faut que je me déplace, chat. Et pour se déplacer, je sais que je suis parti de ce côté. Et le meilleur côté, ce serait celui-là. Je vais jouer 100% la victoire les gars, comme un horrible FDP, j'ai envie de faire une évolution par les toits, sachant que je suis surveillé par la droite et par la gauche et qu'il y a des gens sur mon toit, je prends mon temps les gars, on avance tranquillement, on avance tranquillement en regardant du côté où on s'est fait backstab tout à l'heure. Il y a les trois là. Surtout ne pas descendre du coup. Comment ça se fait que l'autre il arrivait juste au dessus de moi tranquillement Je sais pas du tout. C'est bon je suis positionné chat. Je suis en 1 contre 3. 1v3 chat pour la fin. Il faudra de l'intelligence de jeu et de la stratégie si je veux gagner à mon cas où. de moi. Là on va faire la technique Du pigeon soviétique Qu'est ce que c'est que cette technique chat On ferme la porte On se met en zone Une fois que ces mecs là sont positionnés On refoue une frappe On ouvre la porte Le masque s'ouvre on, on ouvre pas oh, Hop là et on sort Je suis un contre deux. Ils ont l'air de savoir jouer ensemble les mecs. Il y en a un à l'intérieur, sauf qu'il y en a un en extérieur. Vu que j'ai entendu la porte. Hop, oh, je repars dans le gaz. Je suis pas pressé. Je guette. Je me déplace. Je me déplace vite en prenant une cover. On entend tousser. Prends la ligne. On l'a vu, vu sauter. J'ai mis le drone mais je vois plus rien. Là, c'est. Euh, il décide de camper sur la hauteur. Et il tombe pour venir me tuer, sûrement parce que le masque s'active. Je gagne la 1 contre 3. Contre que des tryharders. 7000 de dégâts, 14 kills. Face à que des gens qui jouent leur vie avec des capteurs cardiaques. C'est bien, chat. C'est bien. Hey, guys. I play alone and I'm better than you. Hey, motherfucker, you suck. Noob! Je leur ai dit bien joué.